Aujourd'hui on va parler de ce petit wallet safety fait par Arcos le constructeur qui a fait des baladeurs vidéo, des baladeurs musique, des smartphones, des tablettes, des trottinettes bref ils font plein de choses et donc ils s'attaquent aujourd'hui à la crypto monnaie avec ce petit wallet. Vous connaissez bien l'école cold wallets généralement par ce modèle de ledger sous forme de nano s qui ressemble à une petite clé usb avec ses deux boutons. Ici on est sur un format un petit peu plus rond, un petit peu plus placé aussi on va pas se mentir avec quand même un gros plus un sur la boîte format euh, moi ça me fait penser un peu à indiana jones avec une boîte qui s'ouvre comme ça où on a un petit peu le produit comme ça au milieu avec avec la sphère ronde bon on va pas s'attarder plus sur le packaging parce que ça reste du détail on testera aussi sur la chaîne un autre modèle de wallet sur un format tout à fait différent qui est ici le coolest euh, wallet euh, qui est sous format de carte bleue avec ici un petit écran euh, qui nous dit hello comme ça et qui fonctionne directement en bluetooth mais ça ce sera euh, par l'intérieur d'une autre vidéo et puis la Ledger Nano S vous le savez que depuis le 9 juillet il y a eu une mise à jour de l'interface avec une grosse application qui s'installe directement sur le système d'exploitation et qui est beaucoup mieux faite que ce qu'on avait auparavant avec le plugin que navigateur. Dans cette vidéo on va s'attarder donc sur le safety. Le safety il ne s'utilise uniquement depuis l'ordinateur il ne s'utilise pas depuis les téléphones mobiles. Le safety il se connecte avec un câble micro usb on a un petit écran en technologie OLED qui reste du noir et blanc vous attendez pas sur les images s'il y a une espèce de, petit, de petite oscillation sur, sur l'écran, hein. on, on l'a pas en vrai. Hein. L'écran fait euh, environ un pouce. On reste sur deux boutons qui est pour moi le gros défaut d'une Ledger Nano S mais là les deux boutons ils sont j'ai envie de dire façade. C'est beaucoup plus agréable à utiliser, c'est beaucoup plus simple sur le système de code pin comme on verra tout à l'heure euh, par rapport à une Nano S. Je n'ai pas encore testé la nouvelle version euh, de l'application de Ledger mais à mon avis ce sera toujours pareil. On fait son petit code pin en faisant défiler avec les boutons sur le dessus ce qui sera de toute façon moins pratique que les deux boutons façade ici. Et puis voilà on est, il euh, n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de batterie là dedans. Ça ne fonctionne que lorsqu'on le branche sur l'ordinateur et donc le but c'est tout simplement d'aller sécuriser l'accès donc à vos clés privées. Si vous n'avez pas votre petite clé safety vous ne pouvez pas euh, aller euh, retirer les fonds qui sont dans les wallets protégés par votre safety. Au niveau des étapes d'installation c'est plutôt simple et plutôt classique également. Vous le branchez sur l'ordinateur, vous avez l'installation d'un petit site web. Vous allez sur l'url qui est fournie directement sur le petit écran du safety quand vous l'allumez pour la première fois. Ça va vous inviter à installer le firmware, vous n'avez rien à faire que brancher votre petite clé et tout se déroule automatiquement. Sauf si c'est une récupération de votre wallet safety et à ce moment là euh, vous allez cliquer bah, tout simplement sur le bouton récupérer euh, votre portefeuille et ressaisir votre mot de passe de 24 mots que je vous incite à avoir écrit dans un endroit sûr et quand je dis écrit ce n'est pas écrire à la main avec euh, une écriture complètement pourrie sur un post-it que vous allez perdre et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gestion des mots de passe pour cela. Ensuite c'est un détail mais vous pouvez choisir le nom de votre appareil qui moi pour cette vidéo s'appellera Around the world, pour son petit côté arrondi. Et c'est là que vient le choix du code PIN de l'appareil. Donc là le code PIN je crois qu'il peut faire 6 ou 8 caractères euh, maximum mais là où c'est assez sympathique c'est qu'on vous demande vous voyez à l'écran de choisir parmi ces 9 petites cases et en fait c'est l'écran du safety qui va vous indiquer euh, l'emplacement des cases. Ça veut dire que des fois le 6 va être en haut à droite, des fois le 6 va être en haut à gauche. La première fois on est un petit peu désorienté mais enfin une fois qu'on a compris le système qui reste quand même très simple c'est beaucoup plus simple à utiliser que Ledger où il faut désespérément utiliser son petit code PIN avec les deux bouts encore une fois au dessus. Euh, là je suis assez fan de l'utilisation du, du code PIN avec l'intermédiaire de l'écran. Je trouve ça plutôt cool de la part du Safety Darkos. Et donc une fois que le Safety est prêt on arrive sur une liste avec les portefeuilles qui sont prêts à utiliser. Alors pour le Bitcoin on vous invitera à utiliser l'application Electrum. Pour tout ce qui est Ethereum ça va être plutôt le site MyCrypto qui est plus connu sous le nom de MyEther, euh, Wallet. Donc dans cette petite vidéo on va se focus sur le Bitcoin. Vous le voyez dans cette vidéo, je vais installer très simplement l'application Electreum. Euh, bon grosso modo c'est à base de suivant, suivant, suivant. Il y a un endroit où on vous pose une question où c'est pas très clair mais grosso modo vous faites suivant et tout se passe très bien. Vous vous retrouvez dans une application classique et j'ai envie de dire moche d'un wallet pour système d'exploitation en tout cas pour le bitcoin où vous aurez une adresse de réception sur cette adresse de réception vous allez pouvoir envoyer du bitcoin. Alors ici je vais prendre Binance et je vais m'envoyer euh, environ 0.15 bitcoin qui est euh, à l'heure où j'enregistre aux alentours de 8150 dollars et puis on va attendre un petit peu que ça arrive dans l'application Electrum qui est donc protégée par mon safety et qui va m'inviter donc à brancher mon safety et utiliser euh, mon code PIN de protection euh, pour accéder à ce wallet là et puis ensuite on va renvoyer les fonds dans l'autre sens euh, et vous le verrez que ça exigera à ce moment là euh, le code PIN également du safety et même une double confirmation sur le petit écran du safety êtes vous sûr de vouloir envoyer les fonds. Voilà les coins sont maintenant dans mon wallet Electrium euh, je vais les renvoyer dans l'autre sens euh, je vous rappelle ici que si ça vous fait bizarre de voir du micro bitcoin donc avec un petit m parce que c'est pas un affichage classique que moi j'ai vu dans d'autres dans wallets vous pouvez aller dans les options avec la, la petite roue écran T pour régler en bitcoin normal et à ce moment là on va voir moi pour la somme 0,0015 euh, BTC euh, on va donc renvoyer dans l'autre sens alors je ne vais pas renvoyer sur Binance cette fois mais je vais envoyer vers Exodus qui est aussi un wallet multicrypto qui n'est pas utilisable pour l'instant à ma connaissance en tout cas avec euh, ses euh, calls de wallet qu'ils soient Ledger, Nano S, Trezor, euh, Coolest Wallet comme tout à l'heure ou le Safety d'Arcos mais qui est très intéressant et graphiquement très très joli et je vous invite à aller voir ma vidéo dessus. En tout cas si elle est sortie au moment où cette vidéo sur le safety est disponible. Donc on va envoyer ça, je prends mon adresse exodus btc, je l'inscris dans Electreum, je clique sur envoyer et vous voyez que sur le safety ça me demande confirmation une fois, deux fois, et à ce moment-là, c'est parti. Et vous voyez que sur l'écran Electrium, on a confirmation que le virement est bien arrivé. Et vous voyez ici chez Exodus que le virement est bien arrivé à la date. Voilà c'est tout pour cette démonstration. Je m'arrêterai au Bitcoin. Vous pourriez aller sur le site euh, MyCrypto pour euh, faire ça avec des jetons ERC20 par exemple pour avoir le pour stocker le résultat d'une ICO à laquelle vous auriez euh, participé. Ça se déroule absolument de la même manière. Vous allez sur le site web vous cliquez sur le petit bouton mis en évidence par Arcos. Vous cliquez que vous voulez utiliser un petit safety. Vous faites votre petit code PIN comme à l'habituel et à ce moment-là ça vous permet de déverrouiller votre petit Uh, wallet, écoutez pour uh, un prix de 49 euros là où le Ledger vaut le double. L'utilisation avec les deux boutons façade est pour moi reste plus pratique. Alors oui on n'est pas sur uh, une finition métallique avec un bel écran couleur ou, ou du, du sans fil ou avec un système de batterie mais pour 49 euros écoutez il fait le job. Uh, on va pas se mentir ça reste uh, je pense compliqué à utiliser pour une personne non technophile même si uh, on sent qu'il y a un effort du côté des créateurs de, de cold wallet pour rendre la chose la plus simple possible aux gens. Je pense qu'on n'est pas encore sur quelque chose d'ultra simple à utiliser. Il y a encore beaucoup de termes techniques, beaucoup de boutons, euh, pas mal d'étapes sur l'installation, des traductions avec la graine de sauvegarde. Mais bravo Arcos pour ce premier produit et à mon avis pas le dernier en ce qui concerne les crypto monnaies et puis ça fait plaisir de voir un deuxième constructeur français qui vient euh, aller titiller Ledger sur son terrain de chasse même si pour l'instant il n'y a pas encore les mêmes moyens pour aller lutter avec notre licorne nationale. Voilà si ce test t'a plu par rapport à un traditionnel enregistrement façon enfin tuto où on se met en bas à droite avec un écran vert en enregistrant son écran et eh bien mets-moi un petit commentaire, un petit like et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis bah, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'elles concernent les wallets software comme Exodus, la gestion du mot de passe avec KeePass et puis le test des autres wallets donc à savoir le Coolest et puis la nouvelle interface du Ledger Nano S. On va aussi tester ça en vidéo très prochainement. Allez à plus.